Bonjour Montrouge, on se retrouve pour une nouvelle émission. Bonjour Montrouge, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube et la chaîne Facebook de la ville de Montrouge. Aujourd'hui, dans Bonjour Montrouge, à la découverte du hockey sur gazon avec les champions d'Europe. J'ai eu la chance d'échanger avec Martine Clément et Mathis Clément sur la pratique du hockey sur gazon au CAM de Montrouge. Ensuite, on ira à l'école Buffalo pour être avec Marco Medina-Aguilar et Antoine Imbaud de En Cuisine et parler de Bouge Montrouge pendant les vacances d'automne. Et enfin, on terminera cette émission avec euh, l'interview euh, de euh, Monsieur Georges, Philippe Georges, qui va nous parler des tablettes. Voilà pour cette émission Bonjour Montrouge. C'est parti, on y va Alors, je suis avec Martine Clément. Bonjour Martine. Est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien Bonjour bonjour les Montrougiens, moi je suis Martine Clément, donc présidente de la section hockey du CAM et vice-présidente du CAM Général. Euh, je suis au club depuis plus de 60 ans et toute ma famille est aussi au club. Euh, J'ai trois enfants et sept petits-enfants, tout le monde joue au tennis et au hockey et tout le monde a opté pour le, pour le hockey comme sport principal parce que c'est un sport d'équipe convivial, fair play, etc qui représente toutes les valeurs que la famille aime beaucoup. Et voilà, il y a des copains, des copines, etc. Donc tout, tout le monde adore ce sport. Oui, parce que du coup, c'est le CAM est un club qui fait à la fois tennis et hockey, le club qui, le club qui fête ses 100 ans. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus, un peu plus voilà, du, du, du, du club et, du, et précisément du, du hockey alors, pour le club, effectivement, il a été créé en 1921, donc tout juste 100 ans. Euh, la section hockey a été créée en 1928. Euh, voilà, donc il y avait hommes et femmes en 1928. Euh, la section féminine a disparu assez rapidement. Et moi, je suis arrivée au club en 1960 pour jouer au tennis. Et quand j'ai vu ce beau sport qu'est le hockey, euh, je, je me suis fait un malin plaisir à essayer de créer une équipe féminine avec toutes mes amies qui, bien sportive, jouait au tennis. Nous avons formé donc une équipe féminine qui existe depuis et qui euh, est montée, et a gravi les échelons au fur et à mesure et qui maintenant joue en élite comme les garçons. Donc nous avons deux équipes fanion en élite mais beaucoup de jeunes aussi, une grosse école de hockey, une des plus grosses de la région avec euh, environ 300 membres dans la section. Oui parce que c'est vrai que c'est un sport qui qu'on connaît de plus en plus, mais qui est quand même encore assez, assez méconnu Et quand même la chance à Montrouge d'avoir de ce genre d'infrastructure. Bah c'est effectivement un sport euh, assez confidentiel en France, parce qu'au monde, oui. c'est le troisième sport euh, pratiqué au monde. Euh, beaucoup dans les pays asiatiques, Inde, hein, Pakistan, etc. Mais maintenant, beaucoup, beaucoup euh, en Europe, euh, en Belgique, Hollande, Allemagne, euh, Grande-Bretagne, euh, les derniers champions du monde sont les Belges d'ailleurs. Et on a beaucoup de joueurs de haut niveau français qui vont se frotter au championnat belge pour préparer les matchs internationaux d'ailleurs notamment des, des joueurs de montrouge qui, euh, qui jouent maintenant en belgique notamment des joueurs de montrouge effectivement euh, si on avait notre équipe était restée la même on a actuellement euh, six joueurs de notre équipe première qui joue dans des clubs différents en Belgique. Enfin, il y en a deux qui jouent dans le même club, le club de l'Oré à Bruxelles, et on en a un à Anvers, on en a un à la Gantoise, et en fait, en fait on, ils sont dissémi disséminés dans plusieurs clubs, mais ils jouent à très haut niveau. Et il y a aussi un gros niveau quand même à Montrouge, car euh, champion, euh, champion d'Europe. Euh... Ah, C'est sûr, c'était super intéressant. Avec le Covid, il y a eu euh, pas mal de petits darrêts, donc c'était très compliqué. On devait en fait terminer champion de France les deux saisons qui viennent de s'écouler. Or, avec le Covid, les saisons ont été déclarées saison blanche par la Fédération, ce qui ne nous a pas arrangé. Mais euh, on a quand même été euh, convoqués pour faire l'Euro Hockey Trophy 1, qui est le trophy le plus élevé et donc euh, nous y sommes allés et nous avons remporté le, le trophée donc euh, on revient avec un titre de champion d'Europe on est ravis mais en, au niveau français euh, en fait on, on en parlait tout à l'heure on a, on a fait sept matchs depuis le Covid 7 matchs invaincus et les 23 derniers matchs que nous avons faits nous sommes aussi invaincus depuis euh, un certain temps donc voilà espérons que ça va durer cet après-midi qu'on fera la même chose oui parce que cet <rire> après-midi là du coup quand quand on enregistre, on est le 31, 31 octobre, il y a une journée où il y a à la fois les hommes et les femmes qui vont jouer euh, cet après-midi dans une journée un peu où il y a de, ce matin de la présentation du sport et cet après même la compétition. Voilà, ce, ce matin on a proposé aux gens du tennis qui voulaient toucher la crosse et voir un petit peu la différence entre les deux sports, mais non seulement la différence mais le complémentarisme parce que en fait le hockey est le sport pratiqué par les mousquetaires, euh, Borotra, Lacoste, etc. à l'époque, l'hiver... Quand il n'y avait pas, de, pas assez de cours couverts, ils jouaient au hockey pour maintenir leurs conditions physiques. Donc ce sont deux sports complémentaires. Finalement, euh, le, le CAM euh, euh, mêle bien ces deux sports. Okay. Bah super, en tout cas on a, on a hâte de voir ces matchs. Et, ouais. et euh, comment ça se passe pour pouvoir euh, venir jouer au hockey, pour euh, s'inscrire Alors euh, pour venir s'inscrire au club, euh, c'est facile. <rire> Il suffit d'aller au secrétariat, de prendre une, une licence et une inscription. Euh, mais bon, on peut commencer le hockey à, en gros à 5 ans. Le mercredi après-midi, on a une école de hockey très très fournie. Et les groupes se succèdent de 13h30 à 19h selon les âges. Après, il y a des compétitions pour les jeunes le samedi après-midi et pour les seniors, c'est plutôt le dimanche. Et du coup, oui, c'est vrai que pour, pour se situer, pour les gens, là, on est... Euh... On est ouais. juste en face, en fait, la, la gendarmerie nationale, euh, entre le, le nouveau métro, la nouvelle station de métro Barbara qui va s'ouvrir et le carrefour de la Vache-Noire, voilà. avenue Marx d'Ormois. Super, bah, merci beaucoup. <rire> merci à vous, à bientôt. Je suis avec maintenant avec Matisse. Bonjour Mathis, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu au Mont Rougien Alors bonjour, je m'appelle Mathis Clément, j'ai 19 ans. Je suis joueur du hockey sur gazon au CAM depuis ma naissance. fait très longtemps que je joue et je suis en équipe première depuis maintenant 4 ou 5 ans. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce sport, du coup comment, comment, ça, comment ça se pratique, un peu les règles Alors c'est comme au foot, il y a 10 joueurs de champ, un, un, un goal qui est vraiment protégé parce que c'est une balle assez dure, du coup c'est un peu dangereux comme sport. Euh, on, a, on a une crosse, je sais pas si vous la voyez, il y a un côté plat et un côté rond, on n'a vraiment pas le droit au côté rond. Et euh, on n'a pas le droit au pied, il faut vraiment que la balle, euh, par contre, euh, soit pas dangereuse. Elle doit toujours être en dessous du de, genou. En dessous du genou Ouais, voilà, donc euh, voilà. Ok, ça marche. Bah, du coup, on vous souhaite euh, bon courage pour le, le match de, de cet après-midi. Super, merci beaucoup. Contre Lyon à 14h. <rire> Je suis avec Marco, bonjour Marco, est-ce que vous pouvez vous présenter aux Montrougiens Alors bonjour, je m'appelle Marco Medina Aguilar, je suis coordinateur extrascolaire et donc je travaille pour la ville de Montrouge, le service éducation. Et du coup, on est avec vous à l'école élémentaire Buffalo pour parler de Bouge Montrouge. Est-ce que vous pouvez me présenter un peu Bouge Montrouge pendant ces, ces vacances Alors Bouge Montrouge pendant ces vacances. Je vais peut peut-être repartir un peu sur le point initial de Bouge Montrouge. Donc c'est un dispositif qui maintenant va fêter ses un an, qui a d'ailleurs plus d'un an. En fait, à la sortie de la crise, on a, on a un dispositif qui, a, donc, qui est venu en appui un peu en soutien de l'éducation nationale qui s'appelait les deux S2C, euh, ce dispositif euh, par la suite la ville a proposé en, de, de mettre en place euh, euh, des activités ludiques et apprenantes euh, à destination des accueils de loisirs et c'est à ce moment-là en réalité que le dispositif Bouge-Mont-Rouge a vu le jour. C'était quand les écoles étaient à mini, euh, à demi jauges euh, Exactement, ça. ouais, tout à fait. L'idée en fait, euh, donc, ce que la ville a, a soutenu c'était d'accueillir un maximum les élèves pendant la, pendant la période de crise et d'ouvrir au maximum donc, les écoles. Euh, on a tenu le pari puisqu'on a réussi à, à, à accueillir tous les enfants en majeure partie sur, sur l'ensemble des écoles et surtout de pouvoir, on a pu proposer des, à ce moment-là des ateliers sur le dispositif de s 2 c Par la suite donc, donc au mois de juillet, on, a, on, a, on nous a proposé euh, par le biais du plan de relance et de solidarité de proposer aux associations de mettre en place un dispositif qui s'appelle Bouge Montrouge. Alors c'est un dispositif qui aurait pu s'appeler aussi Médine Montrouge puisque encore une fois c'est un dispositif qui est 100% montrougien euh, dans lequel on a donc, les associations montrougiennes qui travaillent, on a les animateurs de la ville de Montrouge qui travaillent, on a aussi le service des sports qui propose euh, euh, des ateliers sportifs. Et... Euh, euh, L'idée de, de ce dispositif, c'est de proposer des activités ludiques et apprenantes. De faire en sorte qu'on on, on pense et on, on croit, nous, fermement, que les enfants apprennent en jouant et que c'est euh, pour eux une façon euh, de découvrir et de s'épanouir sur nos structures. Ouais, de découvrir ça. aussi des nouvelles, euh, des nouvelles matières, des nouvelles euh, pratiques bah, Complètement, en fait. On, on pense que par le jeu, on peut faire plein de choses. Euh, et euh, et aujourd'hui, donc justement, là, pour, pour parler du planning des vacances d'automne, on a... Euh, on a des ateliers qui vont des, des ateliers sur la thématique culturelle avec du théâtre, avec de l'expression, jusqu'à des ateliers plus techniques. On a des ateliers scientifiques, on a des ateliers, des ateliers dédiés à la photographie, on a des ateliers dédiés à la cuisine, au bien manger. Euh, ça c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous. On, on, on souhaite et on a une volonté que nos ateliers soient en adéquation avec les orientations, les orientations éducatives de la ville. On a quatre piliers ici sur la ville de Montrouge qui sont le bien manger, la citoyenneté, euh, l'environnement et le sport et la santé. Ces quatre, quatre axes-là, ben, on, on, euh, on développe justement ces ateliers autour de, autour de ces orientations éducatives. Et du coup, c'est... C'est amené à continuer sur les, les, prochaines, les prochaines vacances euh, Alors on a, on a pérennisé le projet, puisque voilà, aujourd'hui, maintenant, je vous dis, ça fait un an, plus d'un an qu'on qu qu développe ce, ce, ce projet. On a fêté nos un an, donc en juillet 2021. Et oui, aujourd'hui, euh, on fait des appels à projets avant chaque période de vacances à destination des, euh, des associations montrougiennes. À l'issue de, ce, de cet appel à projet, les directeurs des accueils de loisirs se réunissent avec aussi le service de sport pour déterminer quelle offre on va proposer sur les accueils de loisirs. Euh, on essaye de varier un maximum, on essaye de venir en complémentarité des projets éducatifs des, des structures et, euh, et de pouvoir justement étoffer l'offre un peu sur les accueils de loisirs. Ok, super. Euh, merci beaucoup, Marco. Merci beaucoup. Euh, je suis maintenant avec Antoine de En Cuisine. Bonjour Antoine, est-ce que vous pouvez vous présenter au mont Bonjour Antoine, Antoine Imbault. Je dirige une structure qui s'appelle En Cuisine, spécialisée dans l'événementiel autour de la cuisine. Et du coup, vous faites partie des associations qui ont été sélectionnées pour participer à Bouge-Mont-Rouge. Est-ce que vous pouvez me parler de, de ce que l'association fait avec Bouge-Mont-Rouge oui, tout à fait. Nous travaillons avec la ville de Montrouge depuis maintenant un peu plus d'un an puisque nous avions commencé avec les ateliers 2S, 2C, donc à la reprise après le confinement où nous avions organisé des ateliers sur les épices avec les enfants. Et depuis, nous sommes présents durant les vacances scolaires et nous organisons des ateliers autour du bien manger. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus précisément de ce qui se fait Alors, tout simplement, l'idée de de profiter que l'on ait les enfants en face de nous pendant une heure ou deux heures en fonction de la durée de l'atelier et on part avec eux et on travaille avec eux une recette de cuisine et sous prétexte de travailler une recette de cuisine, on va leur faire découvrir effectivement les aliments qu'il y a dans cette recette de cuisine et on va leur passer quelques messages sur comment mieux se nourrir. on est sur cette saison là, pendant les vacances de la Toussaint, sur une tartinade de lentilles à déguster à l'apéritif. Et bah, on commence avec les légumineuses. On leur fait parler des légumineuses. Qu'est ce que c'est ces légumineuses Ils sont là en train de faire une, de, une main décorée avec différentes sortes de lentilles ou de haricots secs. Puis après, on va, petit à petit, on va aller sur les épices. On va leur dire bah, quelles épices on peut mettre dedans et on va leur montrer des épices, soit entières, soit en poudre pour bien leur montrer qu'effectivement la différence qu'il peut y avoir entre les deux. Et puis, bah, on met de l'ail dans cette tartinade, donc on leur fait découvrir ce qu'on appelle les aliacées. Donc tous ces aliments, l'ail, l'oignon, les poireaux, donc, qui sont à la fois des condiments ou des légumes. On leur fait découvrir, on leur fait goûter, Certains, des fois ils connaissent, des fois ils ne connaissent pas. On leur explique qu'ils bah, peuvent aller au marché de Montrouge pour pouvoir aller les acheter. Et puis, euh, on va terminer avec cette tartinade qu'ils vont pouvoir euh, ramener euh, chez eux et expliquer à leurs parents le soir bah, ce qu'ils ont fait et qu'est-ce que l'on peut faire avec euh, des fruits et légumes, et là, des céréales. C'est génial. Des, des pardon. Et il y a aussi une volonté de parler local aussi et de parler de... Voilà. Autant que faire se peut, euh, on, bien sûr on est sur des produits de saison. Cet été on a fait un taboulé, là c'est plus du tout la saison du taboulé, on est dans la tartinade euh, de lentilles, les légumes secs, on est là, on est rentré dans l'hiver. On parle local, je dirais, là on prépare, notamment avec la caisse des écoles, des ateliers sur le pain et sur le recyclage du pain. Et on va parler, effectivement, du pain qui est livré dans les écoles par les boulangers locaux. Donc on va rappeler aux enfants que qu'il bah, y a des boulangeries à Montrouge et qu'on peut aller acheter son pain à Montrouge, par exemple. C'est super. En tout cas, merci beaucoup Antoine pour toutes ces précisions. Bah, merci, et puis que les enfants viennent et qu'ils viennent profiter de nos ateliers cuisine. Merci. Alors, je suis avec Monsieur Georges, bonjour Monsieur Georges, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien Oui, bah, je me présente, je m'appelle Monsieur Georges-Philippe, euh, je suis en retraite depuis, euh, depuis 2018, de septembre 2018, et euh, actuellement je suis en, en hospitalisé à domicile, mais euh, les choses s'améliorent, donc ça va très bien. Et je suis né à Montrouge, donc euh, en 1954. Et euh, j'ai connu euh, aussi euh, tous les, les, les maires passés, tels que Ginou, mettons, euh, et puis aujourd'hui euh, le, le, le nouveau. J'étais fonctionnaire à Montrouge. Je suis resté euh, 10 ans, à peu près, 10-12 ans à Montrouge. Ensuite, je suis parti euh, dans une institution que tout le monde connaît, c'est le CIAP, Station d'épuration des eaux. Euh, la plus grande d'Europe. Je voulais d'ailleurs remercier pour cette tablette le maire de Montrouge et, et le conseil municipal qui, qui, a, fait, euh, qui a voté ça. C'est une très très bonne idée, euh, comme il y en a d'autres, hein, d'ailleurs. Et comme, euh, comme tout un chacun, je ne suis pas d'accord sur tout, mais il y a des points positifs. Et, et il faut reconnaître les points positifs et améliorer les points sur lesquels on n'est pas d'accord, voilà. Vous étiez déjà un petit peu équipé, mais euh, qu'est-ce que ça vous apporte ouais, mais... cette tablette Oui, mais euh, mon équipement était assez modeste et en plus il était assez, euh, assez âgé, assez, euh, assez usagé. Il ne fonctionne euh, vraiment euh, pas toujours bien et très très très minimum. Donc je m'en sers pratiquement pas et que, finalement, euh, cette tablette euh, est la bienvenue. Voilà, et qu'elle remplace largement euh, mon, mon vieux matériel, on va dire, comme ça, <rire> voilà. Et vous vous en servez de cette tablette pour, pour faire quoi Ah ben pour tout. Euh, pour, euh, pour tout ce que j'ai besoin, euh, pour, pour, euh, par exemple pour, si je veux avoir les, pour les infos, pour, euh, en ce qui concerne Montrouge, ce qui se passe à Montrouge, euh, puis ailleurs, euh, même pour écrire, pour envoyer des. des au lieu d'envoyer des, des, des textos par. Euh, enfin des, des courriels par euh, l'ordinateur, j'utilise maintenant euh, ma tablette. Et ça me permet de faire de, de réduire aussi un peu les, les discussions, quoi. voilà. Sinon, c'est des pages et des pages. Et donc, euh, voilà. Et je m'en sers pour tout. Si j'ai besoin de, de, de, de, de même pour connaître les programmes, n'importe quoi, n'importe quoi, tout est c'est utile à tout. Ça remplace largement l'ordinateur si je veux des textes, n'importe quoi. Euh, connaître euh, les nouveautés au, au niveau euh, euh, de, de, de la lecture ou n'importe quoi, tout ce qu'on qu a besoin, euh, surtout en retraite, il faut s'occuper. Je pense même que c'est peut-être mieux qu'un ordinateur, ça prend moins de place. C'est plus, plus pratique Oui, oui c'est plus pratique. C'est même plus une question que ça use moins, plus d'électricité. C'est plus facile à emmener euh, euh, dans un sac à protéger. Et une fois que c'est protégé, c'est impeccable. Et comment ça s'est passé Quelqu'un est venu vous l'installer Quelqu'un de la... De... Oui, quelqu'un est venu... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle le nom de la... la comment la, la maison, là, de la société. Et il est venu il me l'installer, m'a expliqué comment que ça fonctionnait. Euh, J'ai aussi des... des comment, des amis qui s'y connaissent en matière donc il euh, n'y a pas de souci là dessus et puis je me suis inscrit aussi pour euh, me perfectionner parce que euh, on n'a pas vraiment euh, surtout nous on n'a pas vraiment la connaissance de de ce matériel euh, tout neuf ça permet de, de s'améliorer et puis de de bien se débrouiller quoi voilà c'est ce qu'on a besoin bah, c'est super en tout cas merci beaucoup euh, de nous avoir euh... Voilà, va raconter un peu, peu tout ça. Est-ce que vous avez un petit mot pour, pour finir C'est très bien. Ça nous permet à nous, parce qu'on a des petits moyens, de pas des grosses retraites non plus, donc ça nous permet aussi de, de, de, de participer et, et de vivre comme tout le monde. Quoi. Voilà, c'est ce qu'on a besoin. Ça fait plaisir en tout cas. Se sentir toujours comme tout le monde. <rire> ça marche. Merci beaucoup, monsieur Georges, et on vous souhaite une bonne journée. Oui, bah, pareillement, pareillement, bonne journée également.